Ok, bonjour à tous. Euh, bah Aujourd'hui, j'ai 15 minutes pour vous parler du mob programming. Euh, je vais commencer par vous faire bouger les mains, comme tout le monde. Hein. Est-ce que vous avez déjà codé Vous pouvez lever la main. Ok, qui a déjà fait du pair programming ah, Encore une bonne moitié de la salle. Et qui a déjà fait du mob programming La vue de nez, on est à allez, un dixième. Ok. Bah, C'est bien. Aujourd'hui, on va essayer de vous. La présentation donc elle va être axée comme ça. D'abord, je vais essayer de vous de vous présenter. Bah, qu'est-ce qu'on entend par mob programming Qu'est-ce qu'on en attend Quels sont les résultats attendus Ensuite, euh, je vous montrerai bah, comment est-ce qu'on l'implémente Comment est-ce qu'on est qu peut le mettre en place Et puis, on terminera sur bah, qu'est-ce que nous on en retire et qu'est-ce qu'on en a appris. Je commence par un petit peu de contexte. Je m'appelle Thomas Bédu. Ça fait dix ans que je fais ce métier. Ça fait un peu plus de deux ans que je travaille chez Pictet Technologies. Je suis euh, Lead Dev dans une team agile que je qualifierais d'XXL, c'est-à-dire que c'est une team qui a été montée de la fusion de deux équipes et du coup, on avait des personnes qui étaient euh, très silotisées, c'est-à-dire qui connaissaient très bien certaines applications et pas du tout d'autres. Et du coup, on avait un, un vrai besoin de, euh, bah, de partager la connaissance, que les gens puissent travailler sur les différentes applications. Euh, on avait eu euh, à l'époque euh, euh, des coachs agiles de, de agile Partner, qui nous avaient fait un petit tuto sur le Mob Programming et puis euh, notre Scrum Master de l'époque nous avait proposé de le faire. et C'est comme ça qu'on a démarré et euh, depuis on continue de le faire. Donc qu'est-ce qu'on entend par Mob Programming Le but c'est de dire on va réunir toute l'équipe et on va faire travailler toute cette équipe sur un seul ordinateur et ils vont travailler tous ensemble sur un seul problème. Donc ça va se présenter de la manière suivante. Il va y avoir une personne qui va avoir accès au clavier et tous les autres bah, vont l'aider, vont lui donner le chemin, lui donner euh, les billes pour lui dire ce qu'il doit écrire, dans quelle classe il doit aller et qu'est-ce qu'il doit implémenter. Qu'est-ce qu'on en attend euh, de ce mode programming Pourquoi est-ce que demain vous devriez essayer et vous devriez essayer de commencer à l'implémenter chez vous La première chose qu'on en attend, c'est... Bah, c'est, au final, créer des liens entre l'équipe. Euh, bon, pour créer des liens, c'est facile, on peut tous aller boire une bière, mais au final, réussir à créer des liens en travaillant ensemble, bah, c'est relativement rare. Et c'est ce qui va vraiment créer une équipe, parce que quand on va vraiment travailler ensemble, on va vraiment pouvoir euh, se dire des choses et aller relativement loin. Et du coup, ça va vraiment créer des liens par le travail. Ce qu'on attend aussi, bah, c'est la possibilité d'apprendre et d'enseigner des choses. C'est un moment où on est tous ensemble, et bah, typiquement des personnes qui sont plus seniors vont pouvoir montrer des, voilà, typiquement comment est-ce qu'on peut programmer certaines choses, ou même des tips, euh, comment est-ce qu'on peut configurer une application, comment c'est plus facile de euh, développer sur une application. Donc c'est vraiment un moment euh, privilégié pour favoriser ça. Ce qu'on attend aussi c'est euh, le partage du code et le partage des décisions. Jusqu'à présent, avant, on avait euh, voilà, des fois des personnes seules qui, euh, voilà, qui, qui étaient contentes de son code et qui allaient mettre un commentaire euh, dont, euh, voilà, touche pas à sa petit con, c'est moi qui l'ai écrit. Le but ici, c'est de dire, on ne veut plus de ça. Ce qu'on veut, c'est que toutes les personnes puissent intervenir sur toutes les applications. Et on veut aussi que toutes les décisions qui ont été prises en termes d'architecture, on veut que ces décisions, elles soient partagées par tout le monde. Et que du coup, quand on prend les décisions, toutes les personnes puissent donner leur point de vue et qu'on puisse discuter et se mettre d'accord sur ces décisions. Un autre point qu'on en attend, c'est une meilleure qualité de code. Euh, typiquement, nous, on travaille à 5. On a du coup 5 cinq perdieux, 5 cinq cerveaux sur la même ligne de code au même moment. Typiquement, le, la qualité du code est vraiment quasiment au top. Quoi. Le corollaire de ça, c'est que le code qui va être produit en mode programming, c'est du code qui est de facto reviewé. Et typiquement, si vous, vous utilisez encore des pull requests, bah des, au final la pull request est automatique, puisque le code a été validé par tout le monde. La dernière chose qu'on en attend, c'est euh, la possibilité de euh, casser des très grosses stories. Nous, dans, on travail en Scrum, on a des fois des, des très très grosses stories. Plutôt que d'avoir une personne qui va travailler deux semaines sur la story, et on va avoir une sorte de petit effet tunnel, le but c'est de dire, bah, on va utiliser notre séance de mom avec cette séance, on va prendre la très grosse story, on va la splitter en plein de petits bouts, on va commencer à travailler dessus, réfléchir ensemble à l'architecture, et puis, soit on travaille dessus et on va commencer à développer les petits bouts, soit bah, chacun repart de son côté et continue à travailler, tout en sachant qu'on s'est déjà mis d'accord sur comment est-ce qu'on allait faire les choses. Pour conclure un petit peu là-dessus, euh, très souvent, quand on entend parler du mob programming, les gens ne sont... comprennent pas, ou ont du mal à, à, à voir l'avantage par rapport au prix que ça peut coûter. Euh, typiquement, c'est vrai que c'est difficile de dire euh, tout, tout ce que je viens de dire. là. Mesurer le, le résultat de tout ça, c'est relativement difficile. Mesurer le, voilà, comment est-ce que les liens dans une équipe ont été faits, c'est assez délicat. Euh, nous, ce qu'on peut dire, euh, ça fait maintenant presque plus de 8 mois qu'on le fait, clairement, tout ça, vraiment, ça n'a pas de prix. quoi. C'est-à-dire que ce qu'on a pu créer ensemble et le partage de connaissances qu'on a eu, ça vaut largement les après midi qu'on a passé ensemble à coder. OK. Donc maintenant, on va parler un peu comment est-ce qu'on implémente. Dans le mob programming, il y a deux rôles majeurs. Le premier, c'est le driver. Le but du driver, donc comme je l'ai déjà dit, c'est lui qui a le clavier, c'est le vecteur des idées des autres. Le but de ce driver, c'est qu'on va le changer. Donc chez nous, on tourne toutes les 10 minutes. Donc euh, quoi qu'il en soit au bout de 10 minutes, on change le driver et quelqu'un d'autre prend sa place et on tourne comme ça. On a ensuite tous les autres qui sont les navigateurs. Donc c'est eux qui communiquent le plan, qui disent où est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on va arriver à, à la solution et c'est eux qui disent au driver ce qu'il doit faire. Et après on a des rôles, on va dire un petit peu euh, un petit peu différents qu'on va prendre de temps en temps. Euh, donc typiquement il y a le rôle du scout, lui son but c'est euh, bah, d'anticiper les problèmes. Typiquement, on est en train de travailler sur une classe ou on est en train de travailler avec la DB. Le scout va se mettre un petit peu à l'écart du mob. Il va ouvrir son ordinateur, aller vérifier quelque chose. Une fois qu'il a la réponse, il revient dans le mob, il partage ses connaissances et ça a permis à tous les autres de continuer de travailler sereinement. On a ensuite le facilitateur. Encore une fois, c'est des rôles, ce n'est pas des personnes. C'est-à-dire que n'importe qui peut prendre à un instant T. Voilà, la casquette du facilitateur, son but c'est bah, de faciliter la communication, de vérifier qu'on travaille toujours dans une bonne dynamique, c'est-à-dire que tout le monde écoute, euh, tout le monde participe. C'est aussi lui qui va s'assurer qu'on respecte nos règles. Euh, J'en parlerai un petit peu après des règles. Euh, c'est aussi lui qui s'assure qu'on n'abandonne personne sur le bas-côté. Typiquement, si on a des, un des navigateurs qui est un petit peu perdu, qui suit plus ce qu'on est en train de faire, voilà, on vérifie que tout le monde est toujours à la même au même niveau de, de, de compréhension. Et c'est aussi lui qui pose la question, est-ce qu'on est, est, qu est content du code qu'on est en train de faire, est-ce qu'on peut partir en prod avec ça Le dernier rôle, c'est le housekeeper. Le but, c'est euh, quand on est en mob, on essaye de faire les tâches qui ont le plus de valeur. Donc, euh, le valeur on va dire business, ou, ou de valeur vraiment pour apprendre des choses. Donc, les trucs qui sont un petit peu redondants, euh, qui peuvent être un peu, voilà, sans trop d'intérêt, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se les noter. Et puis on ira les faire plus tard, on ira les terminer après. Et on essaye vraiment, pendant nos sessions de MOB, d'être focalisé sur des choses importantes. Et du coup, son but, c'est de, de faire en sorte que le code reste habitable. Donc là, je vais vous présenter une petite vidéo. Formidable. Donc cette petite vidéo, c'est comment est-ce que ça se passe Donc C'est une, une captation qu'on a faite. Euh, donc c'était un, une session de deux heures. Donc là on, on voit, c'est une salle de, de réunion typique euh, chez PICT Technology. On a deux très grands écrans, donc ça permet vraiment de voir, euh, de voir le code. Euh, donc on a déjà pu voir qu'il y a eu une rotation. Voilà, encore une rotation. Il n'y a qu'un seul ordinateur d'ouvert. Ce qui est important de voir, c'est qu'on est tous en train de parler. Euh, on va sans doute voir qu'on est pas mal en train de rigoler aussi. Et euh, donc voilà. Donc on va arriver donc, à, la, à la cinquième rotation. À la cinquième rotation, tout le monde est passé une fois. Là, on fait une petite pause, c'est important, ça permet de, bah, de se réoxygéner un petit peu. Et puis ça permet aussi de continuer à parler du sujet, mais dans un autre contexte, et de trouver d'autres approches. Et voilà, et donc on fait ça pendant deux heures, trois heures, ça dépend comment on se comment sent. Donc, comment est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que vous allez avoir besoin Ce qu'il faut, c'est déjà un espace dédié pour pouvoir le faire. Euh, moi, ce que je conseille, c'est aussi d'avoir des écrans d'assez bonne qualité, parce qu'il faut pouvoir lire le code d'assez loin, et il faut que tout le monde puisse le lire. Euh, nous, on aime bien aussi avoir beaucoup d'espace pour pouvoir euh, voilà, se lever, euh, parler, euh, bouger. Il faut du temps réservé, que tout le monde réserve en même temps. Euh, nous, on aime bien aussi avoir, euh, chez Piquet, on peut écrire sur les murs, c'est pas mal. Il faut avoir un endroit où on peut écrire pour, euh, voilà, pour, pour propager ses idées. Quand on a une idée dans la tête, c'est cool, mais quand on peut l'écrire sur un mur, c'est nettement plus parlant pour les autres. Euh, et il faut une équipe bah, de, de professionnels bienveillants. C'est-à-dire que le but de tout ça, ça reste de partager l'information, de partager ses connaissances. Et du coup, il faut des gens qui ont envie de faire ça. Et la dernière chose qu'il vous faut, c'est euh, quelques règles. Ça, c'est les règles que nous, on a implémentées au début. Euh, donc on a dit, voilà, un ordinateur, un endroit, un seul problème un driver et plein de navigateurs, et on tournait toutes les 10 minutes. Ce qui était important, c'est que le driver n'a pas le droit de s'enfuir avec le code. Euh, ça, ça signifie que si je suis le driver, que je connais très bien l'application, je ne vais pas coder seul sans le dire aux autres. Le but, c'est toujours de partager l'information, et donc on reste sur... Voilà, le driver n'a pas le droit de s'enfuir avec le code. Pareil, on laisse personne sur le bas-côté. On fait un break quand tout le monde est passé, et surtout, on parle. Après, ça, ces règles-là, euh, bah, je pense que chaque équipe a ses propres euh, moyens de faire et clairement, c'est des choses à adapter. Donc, qu'est-ce qu'on en retire de tout ça euh, La première chose, c'est qu'au début, on était parti sur un, un mode programming quand on avait besoin, quand on avait certaines tâches. Donc, typiquement, voilà, des, des tâches techniques, des tâches d'architecture, des tâches très complexes ou euh, des tâches où on pouvait apprendre des choses aux gens. Donc, on était parti sur ces, ces choses-là. Et puis après, on s'est dit, bah, et si on essayait sur d'autres choses euh, Voilà, sur du pur debugging, on a un tout petit bug, euh, voyons où ça nous mène. Sur de l'infra, on a démarré du Kubernetes, bah, c'est intéressant de, de le faire tous ensemble. Euh, sur du refactoring ou sur des reviews, ça arrive qu'on ait des pull requests d'une de de, centaine de classes. Faire une petite review tous ensemble, voilà, ça fait sens. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que nous, on a trouvé qu'au final, le mob, ça marchait super bien sur tout. Et que ce, qu ce que je conseille, moi, c'est d'essayer au final, d'essayer sur à peu près tous les types de tâches et de voir comment avec votre équipe ça fonctionne. Euh, un point qui est super important, c'est euh, le respect de vos propres règles. Euh, c'est là où le facilitateur euh, va vraiment avoir un, un impact. C'est bien au début d'avoir, pour le coup, un vrai facilitateur, donc soit un Scrum Master, soit quelqu'un qui a déjà fait du Mob Programming pour vous aider, et donc pour être sûr que euh, le groupe garde une bonne dynamique euh, quand il est en train de coder. Après, une fois qu'on a bien pris les règles en main, bah, on peut les adapter. Donc nous, typiquement, au début, on n'avait qu'un seul ordinateur. Mais du coup, le scout, il ne pouvait pas aller regarder les choses. Donc euh, on a décidé d'avoir chacun un ordinateur fermé de base et on l'ouvre quand on en a besoin. On a banni tout ce qui était euh, chat, email euh, et tous les trucs, de, tous les types de distractions. Parce que euh, si on n'est pas à 100%, c'est hyper compliqué. Euh, L'autre truc qu'on a fait, c'est qu'au début on était parti sur un format quand on faisait un mob quand on en avait besoin euh, Maintenant on fait un mob de manière régulière donc on le fait une fois par semaine, le vendredi après-midi ça ça nous permet d'avoir euh, deux slots euh, donc on est une Scrum Team, on travaille en sprint de, de deux semaines du coup on a une première session de mob qui tombe au tout début du sprint où là on va essayer justement de prendre des, des très grosses issues et euh, de se les splitter entre nous et de travailler ensemble sur ces très grosses issues. Et la deuxième session, où on est plus en fin de sprint, là pour le coup, on va essayer de tacler les, euh, les dernières stories qui sont un peu à risque. Et si on n'a plus vraiment de stories, bah, on va prendre ce temps pour faire des catars euh, tous ensemble. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous, je vous remercie de m'avoir écouté. Euh, je fais un, un gros bisou à mon équipe, et euh, à Pictet et Pictet Technologies, qui nous ont laissé expérimenter ça, et... Un gros cœur, je ne sais pas où il est, Benoît, merci. Voilà. Et du coup, si vous avez des questions, je serai... Je suis tout oui. Oui Il y a un nombre maximum de personnes Alors la question, s'il y a un nombre maximum de personnes, nous on a testé euh, de 3 à 7 et ça fonctionne. Euh, clairement, peut-être pour les premières séances, il ne faut pas être sept, parce que c'est plus compliqué. Peut-être commencer avec des petits nombres, je dirais 3 4 pour apprendre à travailler ensemble. Travailler ensemble comme ça, ce n'est pas évident. Et les premières sessions, euh, c'est bien de se faire aider, voilà. d'avoir quelqu'un pour, voilà, pour aider. Mais clairement, pour moi, il n'y a pas de nombre maximum.